On appelle ça le, je suis dans le flow, moi j'appelle ça être dans, dans le flow de la vie. La, la, la vie coule en moi de manière positive. Pour moi, ce qui est important, c'était d'être à la bonne place. Et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que je suis à la bonne place. Et, et ça, je peux le dire par rapport aux signes. C'est des signes, c'est des synchronicités, c'est... Euh, voilà. Et puis je suis bien, quand, quand je fais ça, je, je suis bien.